Yo les esprits gagnants, c'est Damien. Dans cette vidéo, on va parler gouvernement Macron, Gilets jaunes, investissement immobilier. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à télécharger ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc dans cette vidéo, un petit peu d'actualité, on va parler un petit peu de, voilà, du gouvernement Macron. On va parler des gilets jaunes, on va parler d'investissement immobilier. On va faire un petit billet d'humeur par rapport à ça. Tout de suite, et comme je l'ai toujours dit sur ma chaîne, c'est décorrélé de, tout, euh, de toute politique, de tout enjeu de politique, de parti, etc. C'est plus économique. L'investissement immobilier, ça prend beaucoup de temps. Euh, si tu me suis, euh, bah, tu sais, moi je mouille la chemise euh, pour mes investissements. Bah, pour mon business, en fait, tout prend du temps quand tu quand es entrepreneur. Et il y a un truc où je suis assez stupéfait par rapport aux gilets jaunes et j'ai rien contre eux, les gilets jaunes euh, qui au final, les sont des, des pions euh, sûrement de, de personnes au-dessus qui, euh, qui veulent euh, faire passer je ne sais pas trop quoi, mais peu importe. Mais en fait, je, je vais rester du côté, du côté rationnel de la chose. Pour apprendre, une, euh, pour apprendre une matière, apprendre une langue, il faut des, des milliers d'heures. Des milliers pour être un expert dans un domaine, il faut des milliers d'heures. Et en fait, quand tu prends le temps que certaines personnes ont mmh. mis à rien faire, à un rond-point dans une rue. Je ne te parle pas du problème de bloquer tout le monde, c'est encore un autre souci. Mais le temps que ces personnes-là ont mis à rester plantées dans, sur des ronds-points, à attendre que quelque chose potentiellement se passe. Ça doit faire au moins six mois. Six mois, on en est à des centaines d'heures perdues par ces gens-là. Et si ces personnes-là, à chaque moment où ils étaient dit « Tiens, je vais aller sur le rond-point avec mes potes », ils avaient pris un livre pour investir sur eux. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que ces gens-là, ils auraient gagné largement plus d'argent que les quelques centaines d'euros qu'ils sont en train de réclamer sur euh, le rond-point. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas content de quelque chose, tu le changes ou tu changes. Et il ne faut pas toujours attendre d'un gouvernement. Aujourd'hui, c'est Macron. Demain, ça sera X, Y, Z. Mais ce n'est pas le gouvernement en soi. Et ce n'est pas euh, Emmanuel Macron ou, euh, ou son Premier ministre ou un ministre qui fait la différence. La différence, au final. C'est ce que toi tu vas faire. C'est, est-ce que quand tu vois cette vidéo, tu vas devenir un producteur ou est-ce que tu vas continuer à consommer d'autres vidéos Est-ce que tu vas regarder des vendeurs de rêves qui euh, vont rouler dans une belle voiture mais ce n'est pas toi Ou est-ce que tu vas mettre en place des actions et tu vas investir sur toi pour faire des choses En fait, Les Gilets jaunes, je ne peux pas les blâmer. Le, le, le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils sont mis dans un, dans un cadre. Ils se sont mis dans un cadre que le patron était un arnaqueur et qui prenait tout l'argent et que pauvres employés devait avoir le maximum. Ok, c'est pas faux, et le patron s'enrichit plus mais qui prend des risques au final C'est aussi le patron, mais peu importe là-dessus. Le plus important c'est de voir le temps passer à demander des choses au lieu d'investir sur soi. Et c'est ça qui me, qui me marque le plus, c'est que bah, leur ressource et notre ressource euh, la, euh, la plus importante, celle qu'on ne peut pas acheter, bah, c'est le temps. Et eux, du coup, ils ont passé euh, des week-ends et des week-ends et des week-ends à bloquer euh, des ronds-points je crois donc surtout à en fait à rester à attendre à attendre que le temps passe en fait ils ont, ils ont pour demander quelques centaines d'euros ils ont laissé passer à côté leur, euh, la, la ressource la plus précieuse celle qui au final a le plus de valeur parce que ce temps là autant le passer en famille, autant être heureux etc etc et pour faire un parallèle avec l'investissement immobilier je suis prêt à parier qu'une partie de ces gilets jaunes, si le, tout le temps qu'ils avaient pris euh, sur ces ronds-points, ils avaient pris à se former à l'immobilier, à investir sur eux pour rechercher des appartements rentables, alors ils auraient pu peut-être, grâce à des investissements immobiliers, se faire plus d'argent que l'augmentation qu'ils vont demander à leur patron ou au final ils sont dans un boulot, de toute façon ils sont malheureux. Alors tu vas me dire tout de suite, si tu fais partie de ces gens-là, tu dis n'importe quoi, toi tu es un privilégié, tu as de l'argent, tu as réussi euh, dans l'immobilier et tu ne sais pas ce que nous, ce que nous, on a et que nous, on souffre. J'ai des gens que j'accompagne, donc également moins que 1 euros, et qui arrivent à investir. J'ai, dans mon club privé, une gardienne d'immeubles, qu'on est à son troisième appartement et qui continue son quatrième et son cinquième. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas entendre que si tu n'investis pas sur toi, tu n'es pas capable de dépasser euh, largement les barrières et ce les normes qu'on entend aujourd'hui. Et j'ai encore plus, j'ai envie de dire, de, euh, je peux encore plus le dire de manière euh, sympathique vis-à-vis vis-à-vis euh, -vis des personnes qui font ça parce que moi j'étais bloqué dans ce système avant pendant longtemps et si tu euh, si, euh, si tu connais pas euh, si tu connais pas mon histoire je te mets euh, dans le petit i tu peux voir une interview que euh, que j'ai donnée par, par d'autres euh, investisseurs donc je sais que cette vidéo peut, euh, va pouvoir potentiellement troubler Ce n'est pas le but le but c'est c'est juste de faire prendre conscience que le temps c'est la ressource la plus précieuse et qu'elle est même plus précieuse que l'argent que tu peux faire et la petite augmentation que tu peux avoir et que, ok, c'est à la mode de dire adieu patron, de dire on va quitter, euh, quitter le salariat et compagnie. Tu connais mon point de vue. Pour moi, ce n'est pas vraiment très pertinent de dire ça parce qu'il faut juste vivre une vie alignée avec tes valeurs, alignée avec tes convictions. Ça peut passer par le salariat, l'entrepreneuriat ou tout ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'attendre un miracle en, est, en restant sur un rond-point pendant des samedis, des samedis et des samedis et des samedis et pas profiter de ce temps-là pour être avec sa famille, ses enfants, etc., pour moi, c'est la plus belle erreur que ces personnes peuvent faire parce qu'en puis. En plus, on ne peut pas se mentir au fur et à mesure. Quand on crie au loup, au loup, au loup, à la fin, je pense qu'on n'obtient rien. Mais ça, à la limite, peu importe, en restaurationnel surtout que ce temps-là, il peut être utilisé à faire de meilleures choses. Donc, ouais, J'espère que, que tu as, as, as aimé cette vidéo un peu différente, mais ouais, je voulais la, la faire parce que je vois, je vois beaucoup de personnes qui, qui gâchent du temps et c'est tellement bon le temps qu'on a. Si, si, on le met, hein, si on investit sur soi et qu'on le met vraiment à la hauteur de, de, de, de ce qu'il mérite. Donc voilà, mets-moi un gros like si tu as aimé cette vidéo. Si tu ne l'as pas aimé, dis-moi dans les commentaires pourquoi. Il n'y a pas de souci du moment que c'est respectueux Argumente sur pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Si tu es d'accord, n'hésite pas aussi à le mettre dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner. Tu auras la cloche, tu cliques bien sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et un petit cadeau pour euh, te remercier d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Je t'offre la formation que j'ai faite avec mon frère avocat au Barreau de Paris sur la simplification du droit et la fiscalité. Donc c'est cadeau, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Et d'ici euh, la prochaine vidéo, comme d'hab, sois pas un consommateur, sois un producteur. Et du coup, ben, sers toi de, de ce que je viens de te dire pour tout de suite aller investir. Achète un livre, une place de séminaire, une formation. Fais en sorte que tu sois encore euh, un niveau au-dessus quoi que tu veuilles faire euh, dans la vie et il ne s'agit pas juste de dire euh, je veux quitter euh, le salariat parce que ça en fait ça, ça y est c'est entre guillemets je veux dire c'est been, ça veut rien dire par contre un bel objectif c'est pas de passer plus de temps avec tes enfants avec ta femme avec ceux que tu aimes voilà nous on se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo d'ici là je te dis juste ben bah voilà kiffe la vie passe à l'action ciao ciao